l'écriture en général, euh, le fait d'inventer des histoires, que j'ai toujours plus ou moins fait. D'abord pour moi, du coup, euh, je me souviens plus trop comment, quand ça a commencé. Euh, et cette histoire, c'est la première que j'ai racontée à quelqu'un d'autre, et je l'ai racontée à mon plus jeune frère, qui s'appelle Théodore comme le, comme le capitaine de l'histoire. Et il avait 8 ans, je lui racontais un épisode par soir, et c'est une histoire dont on a continué à se souvenir après euh, dans les années qui ont suivi. Et je lui avais euh, plus ou moins promis qu'un jour, je lui, euh, je lui écrirais celle-ci. Donc des, euh, des, des manuscrits inachevés, j'en ai plein les tiroirs, mais celle-ci, c'est la première que j'ai finie. Euh, et du coup, comme j'avais un roman fini, je l'ai fait lire à bah, lui déjà, et à ma famille, donc euh, c'est... Ouais, petit à petit, euh, j'avais eu plusieurs retours qui me disaient que ce serait dommage de ne pas le présenter à, à un éditeur et ce que j'ai fait, un peu par, par curiosité, je voulais voir le processus de sélection d'un livre de, de l'intérieur. Et, et Gulfstream a été le premier à me répondre. Ouais, après, la magie a un petit peu opéré, les, les planètes se sont alignées. Euh, ouais, c'est vrai, moi aussi, on m'a souvent parlé de, de la passe-miroir. Et, et pourtant, je ne l'ai pas lue. C'était peut-être des ressemblances accidentelles. Enfin, c'est flatteur euh, quand même. Et, et sinon, mes influences, finalement, ce n'est pas dans le fantastique parce que euh, je n'en lisais pas avant de, bah, avant de rencontrer d'autres auteurs de fantastique, donc c'est très récent. Ça a commencé avec les, les salons. Et mes inspirations, c'est plus effectivement des, des récits d'aventures, euh, l'île au trésor, tous les films de pirates que j'ai pu voir euh, quand j'étais petite. Les Goonies aussi beaucoup, des pirates une chasse au trésor, forcément. Et, et surtout des, des livres d'histoire sur les, les vrais pirates. Et des récits de navigateurs aussi. Ouais, donc Finalement, c'est un livre fantastique, mais beaucoup plus... Enfin, ses racines sont plus ancrées dans la réalité historique que, qui fait partie de, de mes recherches documentaires. Oui, depuis longtemps. Je crois que les pirates, c'est un des premiers domaines pour lesquels je me suis passionnée euh, petite. Ça a dû apparaître à peu près en même temps que les dinosaures. Donc euh, voilà, c'est ma passion, hein, pas les vrais dinosaures. <rire> Ils sont en fait très, très très vieux quand même. Et, euh, et, et là, pour ça, j'ai la chance d'avoir des parents qui encouragent tout, toute notre curiosité. Donc euh, j'ai eu facilement accès à tout, tous les documents que je voulais, toutes les histoires que je voulais. Et, et donc ça c'est un intérêt de longue date, mais effectivement, pour me mettre vraiment à écrire sur les pirates, il a fallu que je cherchais. c'était plus, plus du, du renseignement aléatoire comme ça, parce que je lisais tout ce qui me tombait sur, sous la main au sujet des pirates. J'avais parfois besoin vraiment de recherches précises pour, pour un passage en particulier. Donc ça, il peut arriver que, que je passe une demi-journée à apprendre comment marche un canon, mais pour écrire deux lignes. Quoi. Voilà donc ça c'est. C'est aussi un peu ma tendance à me passionner pour les choses que je suis incapable de faire. J'aurais été très très nulle comme pirate si il avait vraiment fallu que j'en sois une, parce que j'ai le mal de mer, j'ai le vertige, j'ai peur de l'eau, ou comme ça. Mais... Je, je, je vis ma vie de pirate par procuration, du coup, à travers l'équipage de l'héliotrope. Mon attrait pour le steampunk, c'est... Euh, euh, en fait, il y a des codes de base, mais finalement, ça laisse une très, très grande liberté. Il y a du, euh, Dans le steampunk, il y a le steampunk, le rétro steampunk, euh, le steampunk victorien, le... le comment, comment on appelle ça il enfin, y, y a plusieurs sortes, mais finalement, avec les codes de base, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis, euh, euh, j'aime bien aussi voir dans, dans les cosplays, euh, les, les Disney steampunk, euh, voilà. Donc ça, ça peut coller à tout. Et je trouvais que ça se, ça, ça se prêtait particulièrement bien à un univers de pirates du ciel. En même temps, le steampunk, je n'ai pas mis une trop grosse dose non plus, parce que ça peut vite... Enfin, euh, moi, je trouve qu'après, on tombe vite dans le... Pas le kitsch, mais presque. Du coup, c'est peut-être plus, en... plus dans l'ambiance en fait. Et puis ça laisse une liberté aussi euh, énorme. Donc euh, quand, euh, voilà, quand je voulais pas mettre trop de magie, mais en même temps que je voulais prendre quelques libertés avec certains principes scientifiques, le steampunk c'est parfait entre les deux. Parce que l'histoire que j'ai racontée à mon, mon petit frère, c'était le premier tome. Après, voilà, il a grandi, moi j'étais euh, moins là à cause de mes études, donc forcément l'histoire c'est... Je, je pouvais plus vraiment lui raconter tous les soirs. Et donc le, le premier, alors après, ça fait quand même 12 ans, donc l'histoire a eu le temps d'évoluer aussi. Prudence, elle est arrivée plus tard, quand j'ai commencé à penser à l'histoire comme une histoire que je pourrais écrire. Ouais. Et pour la suite, en fait, c'est en, en investissant un peu plus l'histoire, quand j'ai commencé à l'écrire, que la suite s'est dessinée. Et je me suis dit que pour... Euh, Enfin, que l'histoire du premier tome ne suffirait pas, que j'avais envie de voir ce qui se passerait une fois, une fois le trésor, une fois la, la cité découverte. Et du coup, il y a des petits mystères qui se sont rajoutés, euh, qui se sont bâtis. Et quand j'ai commencé à écrire le 2, je ne savais pas encore exactement comment finissait le 3, par contre. Ouais, j'avais envie de les projeter dans un monde où... où où les pirates auraient plus ce, ce confort d'être en terrain connu. La construction des personnages, c'est encore une fois un ensemble, une espèce de, de, de patchwork, parce que euh, c'est un mélange de, de personnes que je connais, et que je connais très bien, parce qu'il y a beaucoup d'allusions de, de, à des membres de la famille dedans. Il y a un petit peu de moi aussi, et il y a aussi, ce sont des personnages que, que j'aurais voulu connaître, que j'aurais voulu... Euh, rencontrer des personnes avec qui je, je serais partie à l'aventure, euh, peut-être pas les yeux fermés, mais euh, volontiers en tout cas. Pour quelques exemples, en fait, le, le capitaine, il aura, plutôt, il aura plutôt certains traits de caractère de, de mon père, même s'il a le prénom de mon petit frère. Euh, le, le grand costaud Pétrus, euh, qui fait très peur, euh, qui euh, a l'air très désagréable au premier abord, plus le plus âgé de mes, mes petits frères. Qui comme c'est en fait une euh, vraie, euh, enfin, il a le cœur sur la sur la main, c'est une crème. Et euh, Prudence, ça va être plus, euh, elle est plus inspirée de, de ma petite sœur, donc qui a à peu près le même gabarit et qui a l'air de se mettre dans des, des situations pas possibles, mais qui sans être une badass, sans écraser les autres, elle a tout ce qu'il faut comme ressources internes pour pour y arriver et elle y arrive. Euh, elle met un peu tous les jours d'ailleurs. Voilà, c'est un, un petit peu le mélange. Et puis, il y a aussi un peu, une partie de moi, surtout dans, dans un personnage du second aussi. Euh, ouais, je, lui ai, je lui ai collé un peu mes défauts, mais justement, je, je lui fais passer au-delà. Hein. prétend c'est le, le personnage féminin au milieu de, cette, de cet univers masculin. Et en fait, je voulais qu'à travers elle transparaissent les, les atouts, les, euh, les, les qualités en fait, de, des pirates tels qu'ils étaient vraiment. Et en fait, à aucun moment ils lui font sentir qu'elle est différente d'eux parce que c'est une fille, ils lui font pas sentir non plus qu'elle est moins capable parce que c'est une fille, donc ils la charrient parce qu'au début c'est pas un pirate, ils la charrient parce qu'elle ne vient pas du, du même monde, qu'elle n'a pas le même gabarit non plus, mais euh, ils ne vont, vont pas rentrer dans une interaction de genre avec elle, ils ne vont pas essayer de la draguer, ils ne vont pas non plus la, la déprécier pour ça, et en fait, toujours voulais je voulais rendre justice aux vrais pirates pour ça, qui avait, avant tout le monde, à une époque où la condition de la femme était très restreinte, avait fait la même place à tout le monde, en fait, sans regarder le genre, sans regarder l'origine, ni la couleur de peau. Et ça, c'est peut-être une des choses que je trouve qu'on qu connaît mal, et pourtant qui a le plus de, qui a le plus de mérite d'être connue pour, pour les pirates, c'est cette, cette ouverture d'esprit, cette équité, qui qu'ils avaient avant tout le monde et, et même euh, même avant nous quoi, aussi. Alors le jeu c'est le, le fjordgrening et euh, c'est un mélange de de langues mais principalement de je crois de, si je me souviens bien c'est du norvégien et, euh, et ça veut dire 48 parce qu'il faut marquer 48 points pour gagner. Je, je suis attachée aussi à, à ce passage. En tout cas je me suis énormément amusée à l'écrire. En fait il est arrivé un peu comme euh, une récréation au milieu du livre. Et il m'a sorti aussi d une, d une, de quelques semaines où euh, j'étais un peu plus, petite euh, Peut-être une petite, petite baisse de morale, parce que je crois que c'était en plein dans le... Non, c'était pas le premier confinement, c'était l'année d'avant. Mais euh, ouais, c'était pendant la période hivernale où, euh, dans mon autre travail, je, je c'était un peu, un peu anxiogène. Enfin, j'avais une petite, petite une petite baisse d'élan. Et c'était euh, pendant l'hiver et je suis allée voir le premier match de hockey que j'ai vu de, de ma vie et j'ai trouvé ça complètement euh, complètement fou. Alors j'ai vu les, les joueurs sur la glace qui euh, voilà hyper euh, hyper à fond dans, dans la partie, se cogner dessus, euh, s'insulter, euh, se rentrer dedans et je trouvais que ça correspondait tellement bien à mes pirates. Je me ça, c'est un sport qui les éclaterait complètement dans les deux sens du terme, qui les éclaterait complètement. Et euh, du coup, je suis rentrée et je me suis mis à, à, écrire, à, à, faire, à les, les projeter dans cette partie, et en, en adaptant un petit peu le, le jeu au, à l'univers. C'était un mélange de hockey, de boxe, d'acrobatie, avec euh, des règles plus... Des règles, pas vraiment faites pour protéger les joueurs, parce que les règles de base, c'est la règle de base du, du, du, du peuple qui est à l'origine de ce de ce sport, c'est qu'on peut tuer l'adversaire. Ouais, mais je crois que c'était un, complètement un sport de pirate, et en fait, ça a relancé mon ça a relancé mon, mon enthousiasme pour pour écrire la suite. Et en fait, ce, ce chapitre était pas aussi long à la base, mais chez Gulfstream, en fait, ça les a tellement amusés aussi qu'ils m'ont demandé de de prolonger un peu la partie et d'en écrire un peu plus cette dessus ça, ça, ça nous a tous amusés, oui, ce, ce passage. J'avais une fin en tête, et c'était plus une fin euh, un peu radicale pour euh, voilà, bien tourner la page avec l'histoire des pirates, et en fait, euh, en écrivant, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais du mal à la tourner, que j'avais pas envie finalement que ce soit une, une, fin, une, une fin rédhibitoire, comme ça, euh, radical et sans appel, et surtout euh, ma maman qui euh, m'a carrément interdit en fait, de tuer un personnage. Euh, ouais. Et euh, moi, un peu, un peu par front, dit, oh, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Et en fait, plus, plus j'approchais de la fin et plus je comprenais l'interdiction, et donc, euh, même à mon âge, parfois, euh, écouter, sa, écouter sa maman, ça, ça sert. Donc, euh, ouais, j'ai euh, suivi le conseil et finalement, c'était une fin qui me ressemblait beaucoup plus, qui me, qui me comblait beaucoup plus. Euh, j'ai démarré l'histoire avec mon chouchou, c'était plutôt, plutôt Garrett, ouais, qui ressemblait le plus à un personnage que j'aurais adoré rencontrer en vrai. Euh, oui, c'est le personnage avec lequel j'aurais pu plus le, plus le plus me lier d'amitié. Et puis, petit à petit, euh, je me suis prise d'affection pour celui qui m'agaçait un peu au début, qui est Ézéchiel. Et finalement, du coup, je lui ai donné un destin un peu plus intéressant euh, que ce qui était prévu. Donc oui, vous me demandiez tout à l'heure si les personnages me, me surprenaient. Et oui, ils ont, un peu malgré moi, pris une indépendance. Donc, voilà, ils ont fini par suivre un peu leur propre bonhomme de chemin et j'avais juste à les encourager dedans. Donc, je peux interpréter cette thématique à travers le prisme de... Ma passion pour les, les pirates, euh, tels qu'ils étaient, parce que, euh, comme je disais, pour moi, ça reste encore maintenant le meilleur modèle de micro-société euh, égalitaire et équitable. Parce que, euh, quand on resitue le, le contexte de l'âge d'or de la piraterie, c'était le 17-18e siècle, où, je, comme on l'évoquait tout à l'heure, la condition de la femme, c'était euh, très, très limitée, très, très restreint. On était aussi en, encore en plein dans la traite des Noirs. Et euh, chez les pirates, en fait, il euh, y avait cette, euh, cette égalité de base où, à partir du moment où on rejoignait l'équipage d'un pirate, on rejoignait une micro-société, où tout le monde était logé à la même enseigne. Il n'y avait pas vraiment de... Enfin, quelle que soit la, la, la hiérarchie aussi, le capitaine, était, il était élu par l'équipage et tout le monde avait le même, euh, la, le même droit de vote. Encore une fois, qu'on soit une femme, qu'on soit un esclave en fuite, euh, quelle que soit la qualité de naissance. Donc tout le monde avait la, la même voix au, au chapitre, quand ça concernait une décision importante. Euh, tout le monde avait la même solde, tout le monde pouvait devenir capitaine aussi, parce que s'il remplissait mal son, son job, on pouvait en changer. Et... Et surtout, ils avaient ce, qui les rendait, ce qui les rendait terriblement efficaces, et ce qui, ce qui a fait d'eux le, le cauchemar des autorités de l'époque, c'était leur efficacité, leur efficacité sans, sans égal, parce que tout, tout le monde, les, les qualités, le savoir-faire de, de chacun étaient mis en exergue pour... pour rendre service, enfin au service de la dynamique de l'équipage. Donc tout le monde se complétait et, euh, et on ne... Euh, comment Comme on laissait personne derrière en raison euh, d'une hiérarchie sociale qui finalement n'avait pas beaucoup de sens, en fait, euh, ça faisait des équipages qui marchaient très très bien où il euh, y avait une, une, euh, une dynamique de groupe qui, qui les rendait très, très efficaces. Et, euh, et je trouve que du coup, le, le « nous », il est particulièrement bien mis en avant, parce que c'est euh, l'individualité de chacun qui, euh, qui fait ce « nous aussi, » euh, aussi précieux, aussi euh, efficace. Quoi. Et je trouve qu'on euh, qu pourrait s'en inspirer encore maintenant, quoi, de dire, euh, bah, à, partir du moment où, euh, à partir du moment où on fait bien notre travail, on fait bien notre job et qu on est loyal envers euh, l'équipage, bah, euh, en fait, le reste ne devrait même pas être des questions.